Tu es l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre. Lumière du soir, tu as éclairé mon chemin. Message des l'heure, message du temps de la fin. Tu remplis d'allégresse tout l'Orient et l'Occident. À qui d'autre irons-nous si c'est né auprès de toi sous Pendant les temps sombres de la vie, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, la lumière qui brillait sur mon chemin semblait s'éteindre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta où est tombée, ton mérassure est éternel Tes eaux paisibles, papa et. Autant de la famine Qui balaye le monde entier Alors qu'elle est de nos désespères Moi je sais qu'il y a une viande fraîche il rassemblait les aigles autour d'une table kilométrique. Agneau pascal, agneau de Dieu, immolé au temps du soir. Moi, je mange même les sabots, même les excréments. Cela me donne la force et me donne la vie. Cela me donne les joies, les joies de l'éternel. Et la main donne la joie, la joie du salut Tu es l'espoir de toute la terre Et des extrémités lointaines Lumière qui brille au temps du soir sur mon chemin Toi mon agneau à cette corde Le capitaine de l'armée céleste tu combats pour tes sujets, ô oh, éternel. Quand les combats feront rage et que l'ennemi se tiendra sur mon chemin, que c'est lui qui combat pour moi et tu me donnes la victoire, à qui d'autre irons-nous, si ce n'est auprès de toi, où il y a la vie, la vie éternelle. La vie la vie en abondance et oui à la vie la vie de Dieu.